voilà <rire> yeah Salut à tous c'est Oulain Fontenoy, bienvenue dans ce nouveau Bomber Challenge Aujourd'hui c'est le Mini Kick Challenge Et pour cette occasion de nouveau un Paulin qui vient de nous rejoindre encore moi Donc bien sûr si vous aimez le VTT, les défis, les trucs cool, Pensez bien sûr à vous abonner directement à ma chaîne Youtube Tu cliques là, tu actives la petite cloche Comme ça tu sais à chaque fois que mes vidéos sont sorties Et on attaque le premier défi Francky Allez c'est parti C'est parti, vas-y on va déjà tester un plage Allez on va se le positionner là, Franck c'est l'expert du VTT Freestyle En plus il a pris cette fois-ci son VTT de dirt ouais, de Voilà donc normalement ça va envoyer des figures aujourd'hui Peut-être des backflips, on sait pas Et moi j'ai pris l'enduro donc euh, je sais pas non plus ce que je vais faire Des petits sauts déjà <rire> wow Un Petit défi pour toi, tu dois me sauter par dessus Par dessus hein wow Tu peux faire quoi comme figure avec ça 3-6 Vas-y Tu referais pas le toboggan du <rire> Le fameux toboggan Le fameux toboggan <rire> <rire> Que tu sais si bien faire Ok bah vas-y ceux qui n'ont pas vu la vidéo déjà elle est en train de s'afficher Et sinon le toboggan le fameux toboggan c'est en fait c'est faut lâcher une main Attraper la selle et replaquer Mais sur un petit truc comme ça euh, c'est chaud Pour le toboggan Ah non Tu peux pas nous montrer une fois yeah Attends je fais déjà un truc Juste lâcher la main timidement Ouais Déjà, ce sera la première étape du toboggan Timide, Genre, je me lâcher, je fais Timide, mais lâcher de main Bon, j'abandonne, ce toboggan, on va se lancer dans des vrais défis maintenant On prend le tremplin, on le met sur la ligne blanche là-bas, faut sauter par-dessus le banc Ok, atterrir dans l'herbe Ouais, en plus, ça monte, c'est nickel Parfait Vas-y, chaud Là je suis content d'avoir l'amortisseur là ça fait un espèce de tir C'est pas comme ça, mais... Ouais, en vrai, faut prendre de la vitesse, un peu quoi Un peu, il glisse et on rate C'est juste qu'il se soulève, moi ça m'inquiète. Ah, il s'est soulevé Ouais. Ah, normal en même temps. Hein. Ouais, il a peut-être avancé un peu. Vas-y, go yeah Ouais, nickel voilà. Avant de changer de défi, j'aimerais bien essayer de faire une petite figure dessus quand même. Donc, on, va, on va tenter ça. C'est quoi Je vais essayer de faire un condor. fais ça. Ah ouais, chaud. Et tu as fume. vas fumer Vas-y, je te laisse faire. Voilà. Ah. Ah. Oh il y avait le début. Et le problème c'est qu'en fait ça me fait repiquer de l'avant ouais. et c'est remonté. Du coup c'est foireux oh. On peut faire mieux voilà. Lourd Du coup je te propose de changer Maintenant on va passer un petit peu plus genre trial On ouais. prend le tremplin, on le met au niveau du filet de tennis On va essayer de sauter par dessus Sur hauteur, dit, sur hauteur genre, ouais. vas-y Comme ça on le met là Oh l'impact J'ai trop hâte La ouais. <rire> suspension Je sais pas comment ça fait un filet de tennis euh, réglementé Je sais pas en vrai un mètre, quelque chose comme ça là. Vas-y, du coup, faut que je commence, c'est ça l'idée. Tu peux commencer là Ouais, vas-y, je t'en fiche. C'est bon Allez. moi Imagine, t'accroches la roue arrière dans le filet là. Tu fais un l'avant, mon gars. Allez, vas-y, on est chaud. Ouais. Hop, à toi. <rire> je vais en mode trialiste comme ça, ouais, quoi. Putain, <rire> je te le refais une fois. Yes papa! Il y a le même, mais sauf que c'est une barrière maintenant. Elle est un poil plus haute, je pense. Ouais. Et surtout, elle est dure. C'est-à-dire que si tu touches, euh, ah, t'as pas le droit à pas là. Pas bah. de sécurité, quoi. Vas-y, on décale le trampoline. Et c'est encore plus haut, hein. D'ailleurs là, là, le filet Ouais, ouais. ouais on monte la barre. On ça. monte la barre et c'est une barre. Je demande. Ah, oh, moi? Ah, bah oui. Ouais. Bon. <rire> tu commences, hein? Bah, oui. <rire> Il bah, me oui. Dit, qui commence? Bah vas-y, commence. Hein. T'as <rire> Ok. Non, mais c'est bien, on se tire vers l'eau. Allez! Yes. Ah, y a pas beaucoup d'élan Ouais, c'est ce que je me dis, ouais. Allez, à toi. Ouais. Perfect. Facile. Ça commence à faire une bonne au terrain. Yes. yes Bien ça. Vas-y, on se trouve plus gros Peut-être euh, table de pique-nique là-bas. Oh, je viens d'avoir une idée, là. Oh là là, non, c'est quoi Eh bah, tu, tu passes toute la ta table. Ah ouais, l'idée, ouais. C'est bien non Vas-y suis trop chaud Vas-y il est trop chaud le gars Oh il s'est chauffé Si si, vas -y, vas -y, je pense -y, ça, ça y va en vrai Ce mec est malade Vas-y avant de bouger, t'es chaud on se refait le banc Sauf ouais. qu'on met pas le tremplin ici On essaye juste de faire un gros bunny par-dessus le banc là Euh ok Ça doit okay. le faire non, en tirant un bon bunny Ouais là. ouais je pense que ça y va Vas-y on va voir <musique> la table de pique-nique <musique> Libraison ça va, ça va et après moi je suis en train de faire une figure. Okay. <rire> et pas mal, autant que tu réfléchissais à la figure moi je vais faire un peu de trial, je vais monter sans le tremplin sur la table de pique-nique, sorti tranquille derrière. Ouais. Oh oh. Oh. Oh. <rire> ça, ça fait trop peur la terre, là, là. Ouais. Ah, c'est Le petit condant, Le petit... comme ça Je peux pas... Je, je refais pas non oh, Vas-y tu veux le refaire Ah ouais Ah vas c'est un peu plus propre que ça vas-y C'est... c'est insultant là Oh Propre Yes, lourd yes. Propre Allez, je te fais la bordure en wheeling Ça c'est pour euh, l'épisode de la semaine dernière ça oh. oh. <rire> oh. T'es chaud après ça un hein, backflip Ouais voilà, C'est nul, envoie un backflip plutôt. Allez, Par contre, ça lève pas trop. Hein. C'est un grand malade. Je le sens pas du tout ce truc. Du coup, moi aussi, je te fais un backflip si tu veux, mais genre euh, là, tu vois, en arrière, genre comme ça, en mode de gymnaste. Allez. Ça fait genre 15 ans que je l'ai pas fait. Oh voilà. <rire> Vas -y, vas -y, vas -y, vas -y. <rire> On appelle ça les potes de mais... <rire> On appelle ça la serpillière! C'est trop là Vas-y, bah fais juste pas pareil avec le vélo! du breakdance! <rire> Allez! Ouais! Yes! Pas loin! T'as dit quoi? Ça va être chaud hein! Vas-y, vas-y! Tu vas? Réfléchis je... pas! pas, pas, ré pas. Faut pas réfléchir ah, ouais, euh, Vas-y, c'est bon! Good luck! Go! Motiver! Je mets sur Instagram, direct! Yes! Oh, putain, il est fou ce gars yes. Là vous avez le droit d'aller suivre sur Instagram et sur ta chaîne YouTube hein, direct ah, les gars là, là, là, le ça coup... fait peur Bien joué Merci. du coup tu m'as motivé regarde Hop. moi aussi là le backflip oh. <rire> yeah, <chaud>. oh. wow. <rire> on s'emballe c'est parti On enchaîne <rire> le prochain défi la rivière Il tranche ouais, <rire> J'ai des frissons pour lui <rire> Là c'est mon défi du coup Francky Pour voilà. bon, le coup tu vas pas être avantagé avec le dirt toi Ah ouais les racines, les racines et, et tout là euh... bas Sauter là, ça c'est la première étape Ouais C'est pas fini ça va falloir oh, oh Oh Oh Oh Oh Oh Ok Ça glisse un peu C'est sympa Donc ça faudra fini. le faire avec le vélo la Et la suite du coup c'est là Genre faudra garder l'élan ouais. Pas trop si on peut pédaler Et réenchaîner là Et après on peut le faire dans l'autre sens genre faire le tour je vais faire le gros gaffe là, un gros bunny Premier qui tombe à l'eau, un perdu, <rire> un perdu Tu me montres Allez vas-y, juste le premier déjà, tranquille Ouh. Ouh. Et Bah ouais, ça glisse un peu à hein, l'arrivée Objectif, l'enchaîner Celui-là ça va je pense oh, Comme ça me fait peur, une merde pareille hein. euh, le mec il envoie un backflip et après... Euh... Ah, Allez, donne tout <rire> oh. oh non <rire> Bah merde Bah du coup ça va être compliqué de terminer Non mais c'est l'été oh En vrai j'ai pris 8 racettes J'étais à l'arrêt et <rire> je me suis dit bah ouais bah bah ouais Oh putain Et je t'ai vu crever, je dit comment il va freiner T'avais oublié que t'avais pas de train <rire> Oh, j'ai tout donné moi toi Ah bah là c'est bon Là on peut dire que défi réalisé là moi bon, je me chauffe ou pas Ah ouais, ouais je... Tu me vois bien ça Ouais je suis obligé pour toi là Du coup je vais me tenter le saut Enchaîner, enchaîner là Et si je suis pas tombé à l'eau Je fais demi-tour Et je tente l'énorme saut derrière là Il est encore plus gros Et là je pense que je vais tomber dans l'eau Vas-y je suis obligé pour toi eh ouais. Je suis obligé Au pire je m'y mets direct non c'est le train de casser le vélo Alors réfléchis pas voilà. C'est mon défi backflip à moi là backflip. Ah c'est ça je Réfléchis pas Tombe à l'eau Il a la rage. As oublié la dernière ah ouais, il me dit. Ouais, la dernière, ok. Ah, c'était la première étape. Ouais. Oh putain. Celui-là, par contre, il est fat, mon gars. Je tomberai pas à l'eau, t'inquiète. Oh Perfect. Yes Ah, merci. J'ai sauvé mon vélo. Bon du coup, on a perdu Francky, donc je vais devoir continuer la vidéo tout seul. Vas-y, je sais. On va récupérer le tremplin. Il je vais essayer de monter sur un, un gros jeu d'enfant avec. Ouh, je suis content là. Bon, on se rejoint là-bas, du coup. Wow. Wow. Wow. Yep. Wow. Je vais finir à l'eau quand même, tu vois. Je vais. Wow. Pendant que Franck il est en train de changer de pantalon, moi j'ai mis le tremplin là. J'aimerais essayer de monter ici et de descendre derrière. En plus, on a des spectateurs tout jeunes à côté de nous, donc j'espère que ça va applaudir. Il y avait l'idée. Je voyais pas que la descente était aussi compliquée que ça. Yes et Francky, il est changé. Il est là. Changement de chambre. Vas-y, je t'avance un peu. Après, tu es chaud, on met le tremplin, genre en haut du skatepark, là-haut. On ouais. va genre un petit truc, genre un... Ouais, ouais. Whip, ou un bac. Ah, un whip. Ou peut-être peut les deux. On va essayer. Ouais. Laisse-moi on ouais, et, essaye. et moi, je vais aller négocier avec le... les services municipaux. Je vais essayer de me servir du... du kick. Pour monter dans, dans leur camion à Ben là, ce serait énorme, oh, ça serait drôle. Là-bas. Là-bas, tu vois le camion là. Au pire, on le fera en mode un peu clandestin euh, pour la fin de la vidéo. Ah ouais, ouais. si t'as fait un petit, un petit plat. On voit bien euh, le caillou là. Si, ça fait... Bam. Ouais. Bon c'est pas grave. Ouais. Hop si vous êtes là, elle a peut-être besoin d'une jante. Ouais. Ça serait cool hein. <rire> pour faire d'autres vidéos. <rire> ouais voilà. C est... C est... Ah ouais si. <rire> ça a bien, bien tapé ici. Là. Ouais. ouais, ouais. Oh putain. Non, hein. Ça a pas cassé le rayon Non, maintenant. Là j'ai un super truc les gars. On va mettre le tremplin là, on va demander s'il y a quelqu'un, ou pas. Là, on essaye d'ouvrir la benne, je monte dedans, je ressors, et on s'en va vite. Ah oui. Allez, vite oh, Allez Allez, on remballe vite Puni connu, on remballe ça. Francky, il nous envoie le backflip là-bas. Et ça en sera top. pas mal. Allez, hop. Francky, il va nous tenter le backflip d'ici. En tout cas, allez vraiment le suivre sur son Instagram et sa chaîne YouTube. C'est parti. Et bien sûr, ma chaîne YouTube. d'ici là, lundi 18h, comme d'habitude. Let's go. Backflip. Yeah. Yeah. Abonnez-vous.